Pour ceux qui cherchent des options de repas à emporter, le traiteur que je vais vous présenter aujourd'hui est une excellente option. La cuisine indienne est l'une de mes favorites et je peux vous dire que ce traiteur indien a vraiment, vraiment tout pour plaire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ICI Guada. moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. ICI c'est aussi un site internet avec des actualités, des articles, un annuaire de tous les établissements de Guadeloupe sur lequel vous pourrez mettre vos avis sur les expériences que vous avez vécues. Vous trouverez le lien en description. Revenons à la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un traiteur indien remarquable qui offre des plats à emporter absolument délicieux. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'avais envie tout simplement de vous présenter ce traiteur car je suis moi-même client euh, depuis plusieurs années et je trouve que c'est une très très bonne adresse. D'ailleurs, au cours de prochaines vidéos, je vous présenterai d'autres bonnes adresses dans différents domaines. Donc pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Cela dit, revenons à notre traiteur qui offre une grande sélection de plats classiques indiens. Vous trouverez des plats végétariens, des plats à base de viande et des grillades au four tandoori. Tout est délicieux, avec notamment leur fameux poulet tikka masala, qui est un must pour tous les amateurs de cuisine indienne. Mais... Euh, ce qui distingue vraiment ce traiteur, c'est la qualité du contenu. Les ingrédients sont frais, euh, les épices utilisées avec subtilité et la cuisson est parfaitement maîtrisée. Pour commander, c'est très simple et efficace. Vous pouvez téléphoner pour commander directement et récupérer sur place. Ou tout simplement vous rendre sur place. Je vous mettrai quoi qu'il en soit euh, le point GPS dans la description. Le personnel il est également très sympathique et toujours prêt à répondre à vos questions pour vous aider dans votre choix. Les cuisiniers sont des chefs indiens qui ont ramené dans leur valise tout leur savoir-faire. Concernant les prix, eh bien, ils sont tout à fait raisonnables compte tenu de la qualité et de la quantité servie. Les portions sont quand même très généreuses. Donc, si vous êtes amateur de cuisine indienne et que vous cherchez une expérience culinaire de qualité à emporter chez vous, ce traiteur est fait pour vous et franchement vous ne serez vraiment mais alors vraiment pas déçu. personnellement je suis totalement fan de leur rôle à l'agneau c'est un peu comme un wrap vous savez avec de la salade des oignons du chou il y a des poivrons aussi avec une sauce menthe coriandre et une autre épicée le tout il est enroulé dans un âne c'est tout simplement délicieux et exceptionnel En plus des plats principaux, du riz, des grillades au four tandoori, ce traiteur offre également une grande variété d'entrées de pains indiens et de desserts. Les pains indiens, vous savez, c'est les nanes, ils sont plats et moelleux, ils sont excellents. Hein. Franchement, il y en a des natures. Alors, hop, voilà, des natures, je vous disais, au fromage, à l'ail, aux épices et à la viande. Je vous mettrai euh, en description un lien pour télécharger euh, cette carte euh, au format PDF. Vous trouverez tous les plats, euh, surtout euh, leur numéro de téléphone, hein, euh, pour pouvoir commander. Ce traiteur indien, c'est Indian Masala. Il est situé à Saint-François, sur la route nationale 5. Euh, c'est très facile hein, à trouver, euh, en fait. Euh, quand vous partez de Saint-François, pour aller vers le moule, vous faites du carrefour contact. Il faut compter à peu près 3 à 4 minutes. Vous serez, ce sera sur votre droite. et Il y a un grand parking où vous pourrez vous galérer directement devant. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Je suis convaincu que vous serez conquis par les saveurs et les arômes de cette cuisine indienne proposée par Indian Masala. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un petit pouce bleu, ben, ça fait toujours plaisir. Et ça ne vous coûte absolument rien. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, surtout, sortez et profitez de la vie.